Il est Dieu, son amour est infini. Il est Dieu, son amour est infini. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Il est Dieu.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 Il est Dieu, son amour est infini. Il est roi, son amour est infini. Il est mon grand frère, son amour est infini. Il est roi, Jésus oui, est roi. Infini. Il est mon avocat, il me défend, infini, oh, sa puissance est infini, alléluia, il est fort, sa puissance est infini, il est fort, Jésus est fort. Il est fort, sa puissance est infinie. Je louerai Dieu, toujours. Dieu, toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je le ai bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Il est bon pour moi. Ce soir, est-ce qu'on peut proclamer les bontés de l'État L'homme adorateur du Dieu vivant, Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Il est bon, il est bon. Alléluia, Jésus est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oui, le Seigneur est mon esprit. Magnifie son oh nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, non, Jésus est Seigneur. Il est trop fort. Même dans le tombeau. Jésus est vivant. Oh, même dans le tombeau.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 Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Nous allons remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous donne en ce, en ce jour. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. Et en ce soir, tu peux être reconnaissant à l'Éternel. Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour la vie qu'il te donne, pour la vie qu'il accorde à ta famille, pour la santé qu'il t'a accordée Élevons la voix et remercions l'Éternel pour tous ses bienfaits. Éternel Dieu des amis, nous voulons te rendre toute la gloire. Éternel Dieu des amis, que ce soir, nous te disons merci. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, c'est toi qui maîtrises toutes choses. Seigneur, Père éternel, reçois toute la gloire. Merci, Seigneur, Père, de nous avoir gardés en vie. Merci, Père éternel, mon Dieu, d'avoir pris le contrôle. Merci, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, d'avoir, éternel, mon Dieu, mon roi, pris le contrôle de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes en train de te célébrer, éternel, mon Dieu, quelle que soit la situation. Seigneur, Père, éternel, mon Dieu, nous, nous n'allons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Seigneur, sois élevé en ce soir. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, Père, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, éternel, Dieu des Amis. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, Père, pour la vie de tout un chacun. Merci pour la vie de nos différentes familles que l'ordre de nous purifier de toute iniquité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé sous la croix de Gogota nous lave, nous sanctifie, nous purifie de toute iniquité au nom de Jésus. Pour ton sang qui nous purifie, merci Saint-Esprit parce que tu nous préserves du mal. Merci Saint-Esprit parce que tu nous préserves du péché. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions maintenant de prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, viens et toi même parle. Saint-Esprit, viens et toi même, et, et, et mets les cantiques de nos bouches. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Guide-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Fais il y a transfert en ciel et terre. Le Saint Esprit est là. Le Saint-Esprit. Elle a, oui, le Saint-Esprit, elle a, le Saint-Esprit, elle a, les maladies s'enfuient, les stériles Enfantent les paralytiques sont de joie, Mais son nous son ancien oh le Saint -Esprit agit encore oh, le Saint-Esprit brise les chaînes oh, oh le Saint-Esprit est là ah, ah. le Saint-Esprit est là « Le Saint-Esprit est là, le Saint... » Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit, on apporte des louanges à l'éternel On gagne plus. Je veux dire que la reconnaissance même, c'est pour nous-mêmes nous faire du bien. Parce que Dieu aime celui qui est reconnaissant. Celui qui est reconnaissant. Dieu aime celui qui, qui, qui, qui reconnaît ce qu'il a fait dans sa vie. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la reconnaissance. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 12 nous dit Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus. Et je dis par là qu'il y a plus dans la reconnaissance. Lorsque Lorsqu'on est reconnaissant à Dieu, on gagne plus glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16 Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible nous dit que c'était un samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils » Au verset 18, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il leur dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Opérer un grand miracle dans sa vie. Amen. Et je voulais qu'on revienne au verset 19. Le verset 19 nous dit « puis Jésus dit Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je veux dire que ce homme qui était lépreux a reçu plus. Ce homme qui était lépreux a reçu plus dans la dans dans, dans, dans, dans la dans, dans la présence du Seigneur. Ce homme qui était lépreux a reçu plus dans la présence du Seigneur. Les autres ils ont été guéris, mais ce homme là Jésus a dit Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi, ta sauvé. Ce cet homme est revenu sur ses pas pour remercier l'Éternel. Pour remercier, j'ai eu plus, parce que Jésus a dit à cet homme là lève-toi, ta foi, ta foi, ta foi t'a, ta sauvé, et la foi et sa foi l'a sauvé. Il a eu plus dans la présence du Seigneur. Il a eu plus parce qu'il il, il a reconnu Jésus. Il a reconnu que c'était Jésus qui a fait le miracle et il est venu dire merci à, au, au Seigneur. Et je voulais dire en ce soir, on a on a oublié Souvent on se dit que les, les, les bienfaits que l'Éternel fait dans notre vie, c'est normal. On pense que c'est normal, donc on nous dans l'intérieur. Et les mis les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. La Bible nous dit au verset 25 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les loins de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Je vais dire quelques. Les, Pierre, Paul et Silas étaient dans une situation compliquée. Avant de jeter Paul et Silas, ils ont, ils ont battu Paul et Silas. Mais malgré la souffrance, malgré la difficulté, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter les lois de Dieu parce qu'ils ont reconnu que c'était pas, pas, pas Dieu qui les... Ils ont reconnu que même dans cette épreuve, même en prison, Dieu pouvait, Dieu pouvait faire concourir, concourir toutes ces souffrances-là à leur bien. Et ils ont commencé à chanter les lois de l'éternel. Ils ont commencé à chanter les lois de Ils ont commencé à glorifier. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra pré précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Au verset 30, il a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi, qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Paul et Silas ont commencé à, à louer l'Éternel dans la prison. Ils ont commencé, ils ont minimisé la situation. Ils ont minimisé la situation. Ils se sont dit que, ils se sont posé la question... Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si l'Éternel a permis que nous soyons ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Ils ont commencé à louer Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que c'est, lorsque tu es même dans la situation difficile, Dieu sait pourquoi. Dieu va toujours faire concourir tout ce qui t'arrive à, à, à ton bien. Il, il a dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je voulais dire à quelqu'un, que quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés, les coups que tu as reçus, toi et ta famille, ne baisse pas les bras, continue toujours à louer l'éternel. Continue toujours, parce que lorsque tu entends de louer, lorsque tu entends d'apporter ta reconnaissance à l'éternel, il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Et il y avait plus dans la présence de l'éternel. Parce que Paul et Silas, lorsqu'ils ont commencé à louer l'éternel, l'éternel a commencé à leur révéler. Ils ont commencé à comprendre que l'Éternel les a envoyés dans la prison-là parce que le Géon est passé par cette épreuve-là. Mais il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Donc ne baisse pas les bras. Quelles que, que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive, il faut toujours apporter, il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'annoncer dans cette épreuve? Seigneur, parce que Paul et Silas, ils sont allés prêcher pour le Seigneur Jésus. Ils sont allés à, à, à, à prêcher la parole. Mais on, on, on les a frappés. On les a jetés en Paul et Silas savaient que, non, on nous a jetés en prison, là, ce n'est pas en vain, il y a quelque chose, Dieu veut faire quelque chose. Donc, ils ont commencé à louer l'éternel. Et lorsqu'on commence à louer l'éternel, lorsqu'on commence à célébrer l'éternel, l'éternel se laisse révéler. Lorsqu'on commence à chercher la fin de l'éternel, lorsqu'on minimise les problèmes, l'éternel va se laisser révéler. Imaginons un peu, si Paul et Silas, lorsqu'ils sont entrés dans la, dans, dans, dans, dans la prison, ils ont commencé à se lamenter oublié, nous nous sommes dit que cela était normal mais Dieu aime la reconnaissance et je voulais donner l'exemple d'un père, lorsque un père arrive du travail et qu'il donne les cadeaux ou bien des, des, des biscuits à ses enfants lorsque cet enfant-là ne dit pas merci à l'éternel et à, à son papa, souvent la maman dit que tu ne dis pas merci à papa ou bien si c'est un tonton, tu ne dis pas merci à tonton donc nous-mêmes sur cette terre-là on aime la reconnaissance on aime quand les enfants disent, merci papa, merci maman, merci tanti. C'est ce qui est normal. Mais à plus forte raison, notre Dieu. Alors, notre Dieu aussi aime la reconnaissance. C'est pourquoi Jésus était content. Jésus était fier de, de ce lépreux qui est revenu à lui et qui a dit, Seigneur, je suis, je, je te dis merci parce que je reconnais que c'est toi qui m'as guéri. Les autres, ils sont partis. Pas parce que c'était normal puisque Jésus a dit que, allez-y vous montrer au sacrificateur. C'était normal. C'était normal, l'acte qu'ils ont posé, c'était normal. Mais il y avait plus encore dans la reconnaissance. Amen. Le Seigneur voulait nous enseigner qu'il y a plus dans la reconnaissance. C'est vrai, on vient reconnaître, on vient dire merci à Dieu, on vient louer l'éternel. Mais tout ce qu'on vient faire pour l'éternel, c'est pour nous-mêmes. Parce qu'il y a plus. Et ce tenu dit merci à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a opéré mon miracle. Les autres, ils sont partis pour se montrer. Ils sont partis dire, dire aux amis, regardez-moi. Oui, moi j'ai été guéri. Vous êtes moqué de moi, non Aujourd'hui c'est mon tout. Aujourd'hui c'est ceci. Mais cet homme-là a dit... Je vais retourner. Je vais aller me glorifier. Je vais aller me réjouir. La Bible dit que cet homme-là venait à où Il commençait à louer l'éternel à haute voix. Il commençait à rendre grâce à Jésus à haute voix. Et ce soir, l'éternel nous dit que nous devons considérer, nous devons être la situation, la Bible dit que remerciez Dieu en toute circonstance, quelle que soit ta situation, je ne sais pas par quelle situation, quelle, quelle situation que tu traverses, mais je veux dire à quelqu'un, fais une pause et dis, cette fois-ci-là, je louerai l'Éternel comme Léa. Léa n'était pas aimée de Jacob. Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas du tout aimée. Léa, lorsqu'elle faisait des enfants, elle voulait toujours montrer à sa, à, à sa soeur, à sa rivale, qu'elle aussi, elle fait d'enfants, sa femme, ça eh, me fait passer par cette épreuve. Pourquoi je suis obligé de passer par cette épreuve? Éternel, je te prêche. Éternel, je te chante. Éternel, je parle pour toi. Éternel, je nettoie l'église pour toi. Éternel, je fais ton œuvre dans l'église. Mais pourquoi tu me fais passer par cette souffrance. L'éternel va te répondre. Mais, mais, mais tu poses la question en le louant. Tu dis éternel, tu es plus fort. Tu es plus fort que cette situation-là. Alors, je me dis que si tu m'envoies ici, c'est pour m'enseigner quelque chose. Et Paul et Silas l'a fait. Paul et Silas a minimisé la situation. Des gens qui ils ont chicoté, ils ont frappé. Et les coups, aujourd'hui, les coups que nous endurons, aujourd'hui, les coups, c'est quoi? Il y a le chômage qui est difficile. Il y a le célibat. Il y a la stérilité C'est difficile. Tu vois ta camarade a réussi, et toi encore, vous êtes parti à l'école ensemble, et, et, et toi tu es là, et ta camarade, tu penses que ta camarade t'a dévancé. Non, il faut poser la question à l'éternel. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Comment poser la question à l'éternel? Lorsque Paul et Silas ont commencé à célébrer l'éternel, ils ont minimisé la situation. Je veux dire, à mais quand elle, a, quand elle a mis au monde Judas, elle a dit, cette fois-ci je louerai l'éternel. Et je veux dire à quelqu'un, dit, cette fois-ci, je louerai l'éternel. Quel que soit ce qui se passera dans ma famille. Cette fois-ci, oui, oui. Fois je louerai l'éternel. Cette fois-ci, je louerai l'éternel. Est-ce qu'on peut dire, cette fois-ci, je louerai l'éternel. Cette fois-ci, je louerai l'éternel. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas rester dans lamentations. Je ne vais pas promener des regards inquiets. Mais cette fois-ci, je louerai l'éternel. Amen Adorateurs, adoratrices, c'est un peu ça, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves. Ne cessons pas de bénir le nom de l'éternel. Ne cessons pas de célébrer l'éternel. Ne cessons pas de dire merci à l'éternel parce que l'éternel, il trouve la joie, il trouve, il a le cœur heureux lorsque nous apportons la reconnaissance. Et l'éternel vraiment est dans la joie. Et la reconnaissance que nous apportons à l'éternel, c'est pour nous-mêmes paix. Alors Dieu même sait, il ne peut pas, il ne peut pas formuler quelque chose pour nous détruire. Alors on doit se mettre dans nos têtes que la situation qui arrive, l'épreuve qui arrive là, le Seigneur veut m'enseigner quelque chose. Le Seigneur veut m'utiliser pour aider quelqu'un. Parce que Paul et Silas, ils sont allés dans la prison, c'était une épreuve, c'était une difficulté, mais le géolier a été sauvé, lui et sa famille. Dieu a trouvé sa gloire là-dedans. Toute chose a concouru au bien de Paul et Silas. Et je veux dire à quelqu'un en ce soir, ceux qui aiment Dieu, tout chose concourt à ton bien adorateur. Tout chose concourt à ton bien adoratrice. Amen. Ne nous laissons pas de glorifier l'Éternel. Et je ne sais pas à, à, actuellement à, quel, à à quel stade tu te trouves. Peut-être tu te dis que la situation que je traverse présentement est difficile. Et peut-être tu te dis que mes amis euh, avec qui je fréquenté, ils sont, Tu prenant la parole, leur parla à nouveau en parabole. Non non, c'est le OK. Au verset 21.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 il est Or ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monter sur un anneau, sur un anneau le petit d'une anesse. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui se passe, l'Éternel a déjà tout programmé. L'éternel a déjà programmé ta bénédiction. L'éternel déjà connaît ta destinée. L'éternel déjà connaît ta destinée. Et je veux prendre le cas de l'âne et le disciple pour venir chercher l'âne. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ta gloire est grande. Jésus est en train d'amener des gens. Jésus est en train d'amener des ministres vers toi. Jésus est en train d'amener des, des, des, des, directeurs vers toi. Jésus est en train d'amener des grandes personnalités vers toi. Jésus est en train d'amener des ministres, des présidents vers toi. Certes, tes amis, eux, ils ont eu, eu ils ont eu leur bénédiction. Peut-être c'était des bénédictions, mais ce que Dieu est en train de te réserver est tellement grand que c'est Jésus même qui doit rentrer avec toi. Et lorsque Jésus est monté sur l'âne, il, il, il, il est rentré à, à, à Jérusalem, ils ont commencé à jeter, les gens ont commencé à jeter les pagnes. Les gens ont commencé à crier « aux Hosanna !» Mais ces pagnes-là, ce Jésus n'a pas, pas, pas marché sur ces pagnes-là. C'était l'âne, l'âne qui a marché sur les pagnes-là. Amen. Pour dire que quoi Jésus est en train de te réserver une grande gloire. Il est attaché dans le village. Il, il, il s'est dit que mes amis là, on vient, on vient chercher mes amis, mais moi et ma maman, personne ne vient nous chercher. Et je veux dire que l'âne qui était attaché avec, avec avec avec sa maman là-bas là, là c'est comme nous, c'est comme un père et, et toute sa famille. Toute sa famille était sauvée. Le petit est rentré avec sa maman et ils ont poussé des cris de joie. Lorsque les gens étaient en train de pousser des cris de joie, ils étaient en train de jeter les foulards, ils étaient en train de jeter les pains là. Le petit a mâché... Donc la gloire que l'Éternel te réserve, c'est pour toi et ta famille. Tu ne vas pas entrer seul dans cette gloire-là. Tu vas entrer dans cette gloire-là. Toi et ta famille. Tu vas entrer dans cette gloire, toi et ta famille. Parce que Jésus n'a pas dit non, prenez seulement le petit. Non, Jésus a dit, prenez-les. Et sûrement, il me dit, peut-être la maman, peut-être un disciple est monté peut-être sur la maman. Mais les disciples ont enlevé les, les vêtements pour mettre sur l'âme, pour que Jésus puisse truc. Donc il y a des gens qui sont que Dieu les ténèbres te réservent. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi cette bénédiction-là. Parce que le petit et sa maman qui étaient dans le champ, lorsqu'on les, les, les, lorsqu les a détachés, ils sont, ils, ils sont rentrés avec Jésus. Ils ont commencé à, à, à pousser des cris de joie. Ils sont rentrés en fanfare. Je veux dire que ta gloire sera célébrée, ta bénédiction sera célébrée, ton enfantement sera célébré. Les gens parleront de ton histoire, les gens parleront de tes enfants, les gens parleront de ta famille. Ta famille ne va pas rester à, à au stade de la stagnation. Non, tu vas entrer dans la gloire, toi et ta famille. Tu vas entrer dans la gloire, toi et ta mère. Tu vas entrer dans la gloire, toi et ton père. » Personne ne connaît que... Dans cette, dans cette épreuve-là, Dieu, Dieu veut tirer sa gloire, Dieu veut m'enseigner quelque chose et qui commence à louer l'éternel. Un disciple, ce n'est pas celui qui pleurniche. Un disciple, ce n'est pas celui qui passe son temps à demander des miracles. Un disciple, c'est celui-là même qui est prêt, qui demande toujours la volonté de Dieu, qui demande toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation vous voyez que Jésus avec avec il il avait ses disciples dans la prison. Jésus voulait sauver le geôlier et toute sa famille. Donc il y a il y a il y a plus dans la reconnaissance. La reconnaissance que nous nous adressons à Jésus cette reconnaissance là au contraire mais cette reconnaissance est pour nous puisque quand quand notre père est content il veut plus nous bénir. Et Bible nous dit qu'on donne, on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il service. Un grand service. Elle me rend ce service-là. Et je n'appelle même pas pour lui dire merci. Sous prétexte que non, comme je l'avais appelé première fois pour lui dire merci. Elle ne veut pas. Donc je dois dire merci à Dieu. Non, non, non, non, non. C'est vrai que l'adoratrice Mato a dit non. Je dis merci à Dieu. Mais il faut... Donner, donner à César ce qui est à César. C'est vrai. Toi, tu dis merci à l'adoratrice Mato. L'adoratrice Mato, elle est transfère, elle transfère toute la gloire à, à, au Seigneur Jésus. Amen. Donc, le Seigneur aime la reconnaissance. Le, le Seigneur aime la reconnaissance. Un père, lorsqu'il vient, il donne quelque chose à son enfant. Même si c'est son enfant, même si l'enfant dit que c'est mon papa, il n'est pas. Non. Le père, il est dans la joie quand l'enfant dit « Merci papa ». L'enfant dit « Merci maman » ça, ça l'encourage. Il essaye de faire mes éloges. Même quand, même quand tu tu, tu, tu, tu, tu, te sens mal. Essaye de me valoriser. Essaye de faire mes éloges. Essaye de faire mon atalaku Essaye de me, de, de, de réjouir mon cœur. Un père, il aime quand son enfant réjouit son cœur. Et nous devons être reconnaissants. Et je voulais vous laisser avec ça pour dire qu'il y a plus dans la reconnaissance. Cet homme lépreux, il était venu avec ses camarades. Il voulait juste la guérison, mais il a reçu plus. Il a été sauvé. Les autres, ils ont été guéris, mais lui, il a été sauvé. Paul et Silas, dans la prison, Dieu voulait plus pour Paul et Silas. Dieu voulait amener Paul et Silas à un autre niveau. Parce que Dieu savait qu'il y avait c est, c est ses disciples là-bas. Dieu savait qu'il devait sauver le géolier. Donc Paul et Silas n'allait même pas leur donner la révélation. Si Paul et Silas étaient en train de pleurnicher, étaient en train de pleurer dans la prison, l'Éternel n'allait même pas se révéler à eux. Et ils allaient faire que le, le, le géolier, c'est-à-dire qu'il n'allait pas donner lui et sa famille. Donc, on voit comment est-ce que lorsqu'on on, on, on, on, on, on passe du temps dans les lamentations, on perd beaucoup de choses. Parce que non seulement on ne fait pas la volonté de Dieu, non seulement on empêche que les âmes soient sauvées, parce que quelque, en tant qu'un enfant de Dieu, quelle que soit la, la, la difficulté qui arrive, les difficultés, puisque je, la Bible même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans la prison, dans la souffrance, je sais que toute chose va concourir à mon bien, honneur pour moi. Donc, trouvons une place pour remercier l'Éternel. à Éternel! Voici, voici la situation là, dans cette épreuve-là. Qu'est-ce que tu veux mentionner Non, tu es trop bon. C'est-à-dire que toi-même, dans les difficultés, tu tu, tu, tu, tu tu, veux me révéler quelque chose. Seigneur, dis-moi. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire que ça doit être une relation entre père et fils. Et le Seigneur aime ça. C'est ce que je voulais parler avec vous en ce soir. Parce que cette semaine même, l'Éternel m'a dit d'essayer la reconnaissance. Il m'a dit d'oublier les soucis. Il m'a dit d'oublier tout. Oublie tout et c'est-à-dire que mets la reconnaissance devant. Tu vis une situation difficile. Et quand il m'a donné tous ces passages-là, j'ai vu que vraiment, que l'Éternel est en train de préparer quelque chose de grand pour nous. Les autres ne nous ont pas dévancés. Les autres, ils ont de, de fini de prier même. L'Éternel même, exauce nos prières. Et souvent, on se dit que c'est normal, c'est naturel. Non, c'est mon père. Il n'y a pas de problème. Il m'a aidé, c'est normal. Non, un père aussi, il aime la reconnaissance. Si nos, nos parents suit Aime la reconnaissance et Dieu qui est Dieu et Dieu qui a créé nos parents. Nous sommes des enfants et nous devons être toujours reconnaissants lorsque notre papa nous envoie même des petits cadeaux, même si c'est des bonbons, même si c'est, on prend, on, on se dit que ce sont des petites bénédictions. Se réveiller le matin, c'est, c'est normal. Oh, ce n'est pas normal parce qu'il y a d'autres même qui cherchent cela. Se réveiller le matin là, ce n'est pas, c'est, c'est vrai que c'est ton papa qui a le sou de vie mais tu t'es réveillé le matin, il faut lui dire merci, c'est-à-dire que nous devons créer un truc à nous-mêmes, nous devons créer un moment à nous-mêmes pour glorifier l'éternel, quelle que soit la situation. Et je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe vraiment des moments difficiles, c'est à Jésus. Amen, nous sommes des disciples. Alors l'heure des pleurs est finie. L'heure des lamentations est finie. Moi, j'ai dit au Seigneur, c'est fini. C'est-à-dire que, il y a une situation qu'elle a, je vais dans mon coin, je lave mon visage, j'essaye de sourire parce que je suis content. Puisque je viens faire les éloges de mon père, je dois être content et, que, et je regarde sa grandeur, je regarde ses bienfaits qu'il a fait. Et je commence à glorifier mon père. Et mon père que je suis en train de glorifier, il va faire de, de, des choses qui dépassent mon entendement. Puisqu'il aime la reconnaissance et la reconnaissance que j'apporte même là, ce n'est même pas pour lui parce qu'il me redonne la, la plus dans l'adoration. Adora, une, si une adoratrice passe par des moments difficiles, mets cela en pratique, essaye cela ce soir, essaye cela demain, trouve une heure à toi, où tu vas rentrer dans la présence du Seigneur, pour dire, « Seigneur, voici la situation qui se passe, mais cette fois-ci, là je ne vais pas me lamenter de cette situation, non, cette fois-ci, je louerai l'éternel, cette fois-ci, je te louerai, cette fois-ci, je vais te poser des questions, je vais te poser des questions par la louange, je ne vais pas un à onze ». Et on va prendre aussi Esaïe 62, verset 11. Ça, c'est pour vous dire que l'Éternel me connaissait déjà votre destinée. Puisque l'âne qui était dans, dans, dans, dans, dans le village, tout était déjà programmé. Tout était déjà dit dans l'Ancien Testament que Jésus devait monter sur un, un âne pour entrer à Jérusalem. Donc, je veux dire aussi que ta destinée, ton... ton, ton C'est-à-dire que le plan de Dieu pour toi est déjà calé. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel va, va, va, va te quelque chose pour toi. Ce n'est pas quand tu dis Seigneur bénis moi que l'Éternel. Non non non. Ta bénédiction est déjà est déjà accomplie. Amen. Donc que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Et puis il y a aussi Acte 16 verset 23 à 34 que ces passages là nous amènent vraiment à glorifier l'Éternel en, tout, en toute en toutes circonstances, à chercher toujours la volonté de l'Éternel et retenez une chose. On ne donne il, il peut le il peut le faire par sa grâce et par sa miséricorde mais il y a plus dans la reconnaissance donc on donnera on ne donnera rien à celui qui n'est pas reconnaissant on ne donnera plus à celui qui n'est pas reconnaissant mais on donnera à celui qui est reconnaissant que toute la gloire soit rendue à l'Éternel nous rendons toute la gloire au Saint Esprit qui a permis que nous puissions eh, Passez ce moment agréable dans la présence du Seigneur, ce moment de prière d'adoration. Malgré les... Dieu a permis que nous puissions arriver à cette heure-là. Et je voulais bénir la vie de tout un chacun en ce soir. Oui, oui, acte, acte 16, verset 23 à 34. Que l'Éternel bénisse la vie d'un adorateur. Et je voulais prier pour quelqu'un en ce soir pour fêter ta pas irie Gourian. Que l'Éternel, Dieu tout-puissant, lui-même, te donne l'arrivée, ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne de grandes choses. Que l'Éternel te donne des choses au-delà même de, de ton attente, au nom de Jésus. Et que l'Éternel bénisse ta famille. Que l'Éternel bénisse ta famille. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse ton travail. Maman Béatrice, que Dieu te bénisse abondamment. Je voulais bénir la vie aussi. Oui, de maman Sophie Kofi, que le ténèbre te bénisse abondamment et que, en ces temps de reconnaissance, même dans les difficultés, dans les épreuves, que le ténèbre lui-même se révèle à toi et qu'il te dise pourquoi est-ce que cette situation-là. Tu ne vas pas périr dans cette situation, mais l'Éternel a un gros plan pour toi. Le plan, le pro, son projet est déjà calé pour toi. Que Dieu bénisse maman Angeline Domoro. Merci beaucoup maman pour la dernière fois. J'ai été vraiment béni lorsque tu rendais le témoignage de ce monsieur et, qui, a, qui avait pris ton argent et que l'Éternel t'a donné la stratégie comment est-ce que tu devais pardonner. Et ça m'a tellement touché. J'ai fait un poste là-dessus que l'Éternel te bénisse parce que j'ai appris quelque chose aussi. Idero l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu crées Allah. Et la forêt profonde pour la cour est bon au oh Dieu d'amour. Mon cœur s'écrit la nuit le jour que tu es bon au oh Dieu d'amour. Oh, mais quand je Songe au oh, sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Mon cher fils est devenu mon frère Et que je suis l'héritier du grand roi Est-ce que tu peux proclamer ta position l'éternel Dis je suis héritier du grand roi Je suis héritier du grand roi Est-ce que quelqu'un peut proclamer, déclarer sa position Mais quand je songe au sublime mystère Oh Dieu formidable, mon cœur heureux s'écrit la nuit, le jour. Que tu es fort et oh Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrit la nuit, le jour. Mon cœur heureux veut t'adorer en ce soir. Les cœurs, le, nos cœurs heureux veulent te célébrer en ce soir. Nos cœurs heureux te de, oh, tu es tellement bon. Quel amour. Ton amour est immense. Ton amour est infini. Tu es infiniment grand. Dans ta manière d'aimer, tu es unique. Mon cœur heureux. Mon cœur heureux s'élève. De mon cœur s'élève un chant. De mon cœur s'élèvent des paroles de reconnaissance, des paroles de louange en ce soir. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Père éternel, mon Dieu, pour ta parole. Tu es tellement grand. Grand roi. Infiniment grand tu es qui est comme toi? Tu es le de tous les adorateurs, adoratrices. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au oh Père.